Je m'appelle Françoise Doucan, je suis maître verrier, installée sur Aubagne depuis 2002-2003. Avant ça je faisais du vitrail sur Aubagne et depuis quelques années maintenant je fais ce qu'on appelle du fusing. Le fusing c'est de la fusion de verre, donc c'est pas un souffleur de verre, c'est un autre métier dans le verre, superposition de matières. Euh, ça passe au four à plus de plus de 800 degrés et pour cela on utilise ou des morceaux de verre ou des copeaux de verre, des grains de verre, des paillettes des stringers, donc des spaghettis ou de l'émail liquide aussi pour pouvoir réaliser les œuvres. Alors c'est l'émail liquide, donc euh, ça s'apparente à, à la céramique, hein, bien ouais. sûr euh, et le vert, le vert où il est déjà coloré ou alors je le colore moi-même mais juste en surface pour donner une couleur euh, qui m'est propre en ouais. fait. Donc, je fais des, des crédences de cuisine et salle de bain tout en vert sur mesure, bien sûr, donc euh, auparavant je, je me déplace le client je prends les codes, bien entendu, je prends des photos, on passe du temps ensemble euh, ensuite, le client revient à l'atelier. À la suite de ça, bah, on va voir par rapport aux photos que j'aurais prises qu'est-ce que je peux leur conseiller euh, pour, pour les crédences de cuisine et salle de bain. Ensuite, je fais aussi euh, des tableaux, ou sur commande ou pas, puisque là je suis en train de faire une série euh, bah, justement pour les fêtes, une série de voiliers, puisqu'on est en bord de mer, donc euh, mmh. enfin, la mer n'est pas loin d'au bagne donc toute une série de voiliers. Je fais aussi donc, de l'art de la table. Alors, la particularité de cet art de la table, c'est que comme ce sont des produits qui ont été cuits à plus de 800 degrés, donc on peut mettre tout ça aisément au lave-vaisselle. La couleur ne part pas, puisqu'on est vraiment que dans la matière. Ce n'est pas du décalcomanie, ce n'est pas de la peinture. Donc, c'est inaltérable et je sais que je, chaque année, comme je, je participe depuis, ça va être la troisième année cette année, la troisième fois, au marché des Santons et des Céramiques, euh, les Céramiques d'Aubagne, euh, qui se tient du 16 novembre au 29 décembre. Donc voilà, je fais aussi des sculptures que l'on peut voir à plusieurs endroits dans Aubagne. Non seulement on peut le voir au, au village des Santons en Provence, euh, qui, est, qui se situe en centre -ville, euh, au centre-ville de d'Aubagne, vous pouvez voir plus de 3000 Santons. Euh, et vous pouvez voir aussi d'autres centons à moi dans la super galerie que l'on a à Aubagne qui s'appelle la galerie Largie, là dans la rue de la République donc ça c'est un projet et un partenariat qui est né il y a deux ans j'ai créé un paravent en 2010 qui m'a donné l'opportunité d'aller représenter le savoir-faire français à l'étranger grâce à un paravent euh, donc j'en suis très très fier et je fais aussi des, des supports de table basse et, euh, et là j'ai ouvert euh, Terrafusing au 9 rue Louis-Blanc à Aubagne depuis, on va dire, depuis octobre 2018, donc c'est aussi très récent, mais ça fait des années, fait un peu plus de 20 ans que je suis dans le verre.